Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. En 3.11, nous aurons accès au tout premier lance-grenade du jeu. Grâce à lui, vous serez capable d'abattre un groupe d'ennemis au détour d'un couloir, mais aussi dans de plus grands espaces, et si vous êtes assez bon, vous pourrez même toucher à de grandes distances tout en faisant toujours d'importants dégâts. L'objectif, avec la variété d'armes grandissantes, est d'offrir toujours plus de choix pour que chaque joueur puisse trouver son bonheur et son style de jeu. La partie difficile dans le développement du GP-33 a été son équilibrage. Au vu de son côté explosif, il est très facile de le rendre surpuissant. Ils ont donc utilisé les grenades normales comme comparatif afin de trouver un équilibre. Mais lors des premiers tests, ils se sont rendus compte que le rayon d'explosion était beaucoup trop grand pour une arme qui pouvait tirer aussi rapidement. Ils ont donc réduit ce rayon, mais augmenté celui des dommages. Ce qui vous permettra d'être très efficace en combat. Les développeurs ont essayé le lance-grenade dans la plus grande variété de situations possibles afin de s'assurer que le ressenti soit le bon. A ce stade, le GP est pleinement fonctionnel et toutes les fonctionnalités sont terminées. Mais il a encore besoin de l'audio final et des animations définitives avant d'être terminé. Et les développeurs ont hâte de voir toute la créativité que vous pourrez déployer avec cette nouvelle arme. Passons maintenant au Sprint Report. Commençons avec une mise à jour du système de particules qui avait tendance à trop refléter la lumière bien au-delà de la réalité. L'équipe des effets et l'équipe graphique ont travaillé ensemble pour corriger ce problème, pour que le rendu soit plus proche de la réalité. Grâce à ces changements, les particules ne seront plus, plus brillantes que la source de lumière elle-même. De plus, les équipes vont gagner un temps précieux puisqu'ils n'auront plus besoin d'équilibrer les scènes à la main, puisque les particules s'ajusteront désormais toutes seules. L'amélioration des cycles jour-nuit dans des villes comme leur ville continue, avec en ce moment un test concernant les Miradors balayant la ville avec leur énorme faisceau de lumière à la recherche d'éventuels contrevenants. C'est un petit détail, mais il permet à chaque ville d'avoir sa propre personnalité. À chaque trimestre, l'équipe véhicule convertit de plus en plus de vaisseaux au nouveau système de shader. Ce système est critique pour l'implémentation du vieillissement des coques et des nouvelles peintures, ce qui permettra à terme d'ajouter plus de diversité dans le jeu. Les peintures que vous voyez ici servent uniquement à des fins de test. Le moment venu, nous aurons des images des peintures qui viendront remplir les magasins. Toujours dans l'objectif d'accélérer et d'améliorer le flux de travail, vous pouvez voir ici le résultat du nouvel outil de peinture des planètes utilisé par l'équipe Environnement. Les nouveaux outils permettent une plus grande variation dans l'application des terrains et permettent donc des transitions plus fluides entre les environnements. Mais ces améliorations ne sont pas que visuelles, elles accélèrent aussi de manière drastique la vitesse à laquelle les artistes peuvent habiller les planètes et les lunes, conditions absolument nécessaires pour l'avancée de pyro et de tous les systèmes à venir. Levons maintenant les yeux vers le ciel avec les modules de cargo arrivant prochainement. Nous en apprendrons un peu plus dans un épisode dédié au sujet, mais pour l'instant, il s'agit surtout de vous montrer quelques images de l'avancée. Évidemment, il y aura autant de variations de forme et de taille que de stations différentes. Et des discussions sont en cours concernant les conteneurs que vous pouvez apercevoir, afin d'en définir les métriques pour que plus tard, les joueurs puissent à leur tour les transporter grâce à leur vaisseau de la série UL. Pour lesquels il vous faudra d'ailleurs un système de docking comme celui-ci. Pour l'instant, ces pontons sont à l'état de concept, étant donné que les développeurs explorent différents visuels. Il est donc à noter que, comme tous les concepts, ce que vous voyez ici est susceptible de changer. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir ici une animation permettant de tester plus en profondeur les mécaniques du bras d'amarrage. L'objectif ici est que vous n'ayez pas la sensation d'être emprisonné dans un couloir oppressant sans pour autant vous laisser sur une passerelle exposée au vide et au danger. Vous pouvez voir également ici des bras tampons permettant d'amortir la collision entre le vaisseau et le ponton. Et pour finir, un anneau viendra connecter hermétiquement votre vaisseau au bras d'amarrage. Il est déjà très facile, uniquement avec cet aperçu, de réussir à se projeter et d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'expérience du docking une fois terminée. Vous pouvez d'ailleurs voir ici le modèle de test intégré dans l'éditeur pour mieux juger les changements éventuels et valider les distances.